Alors, on va parler du and, paid, and and media. Alors, j'essaie va me dire, ah, on connaît, on connaît. Et à chaque fois que je présente la chose et que je pose des questions, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Alors, cette, ces trois notions-là, elles sont importantes, parce qu'il faut les maîtriser, parce qu'elles veulent dire des choses derrière. Les termes en soi n'ont pas grande importance, mais... Euh, comme vous voyez ici, euh, en fait, il y, une, il y a un gros recoupement dans, tous ces, trois, dans ces trois termes. Mais avant d'en arriver là, pour simplifier, on va séparer les trois terminologies. Alors d'abord, le « paid marketing », celui qui ne nous intéresse pas ici, d'ailleurs, hein, on vient de l'expliquer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas ce sur quoi on va fonder notre, nos efforts. Alors, euh, en fait, c'est celui qu'il faut faire à la fin, ça. Parce que même ceux qui font bien de la publicité, ils travaillent sur les deux autres. Hein. Donc ça, c'est vendre. On ne vend pas avec les gens. On vend pas... Ce pas les gens qui vous achètent. C'est ce que vous vendez vers les gens. Selling at people, en anglais. Hein, ce n'est pas selling to. C'est une notion un petit peu plus condescendante. Un peu comme le monsieur de la publicité de Microsoft euh, dans la première vidéo. Alors là, on va cibler... Des choses précises à cibler, des gens. Euh, les résultats sont plus ou moins garantis. Ici, j'ai marqué souvent. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais bon. Et puis, euh, surtout, on va atteindre euh, des chiffres euh, qui sont euh, parfois conséquents. Bah Oui, il n'y a pas de mystère. C'est du pay media. Donc, euh, on va payer euh, notamment pour, par exemple, des mots-clés. On va savoir qu'on va avoir un clic. Un coup, par clic, un coup par clic qui va être environ, c'est un chiffre qui est, qui est faux, mais qui en même temps n'est pas faux, c'est environ 1 euro par clic. C'est un chiffre qui ne veut rien dire, mais ça n'empêche, ça vous permet de faire des calculs sur un autre paquet de cigarettes. Vous faites 1000 visites comme moi sur, entre 1000 et 2000 visites comme moi sur mon site web, tous les jours vous économisez 2000 euros. Voilà, et c'est là qu'on introduit le content marketing. Parce que le content marketing, mais justement, ça permet, pour les gens qui ne sont pas riches, mais qui sont malins, d'améliorer leur visibilité avec un, un contenu qui vous est propre, owned media, le contenu qui vous appartient. Donc vous n'allez pas le mettre ailleurs, hein, vous allez le mettre chez vous. C'est un effort à long terme. On n'est pas sûr que ça amène des ventes. Euh, mais, mais, mais, mais, mais, notamment en B2B, euh, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est quand les gens vont venir acheter chez vous. La fameuse phrase de Jeffrey Gitomer, les gens détestent les vendeurs, mais ils adorent acheter, donc ils viennent se renseigner. C'est déjà à peu près, euh, alors, si on prend le B2C, c'est 70% des consommateurs qui se renseignent sur Internet, on appelle ça le robo-robot, Re « Research Online Purchase Offline ». Et puis alors en B2B, bon, c'est 100%. Hein. C'est pour ça qu'en B2B, le content marketing est crucial, notamment parce que le paid marketing, ben, on n'a pas trop de moyens. On a beaucoup moins de moyens, sauf si on est des grands, grands, grands, grands, grands annonceurs. Donc un effort plus long terme, l'effort paid marketing plus court terme, mais l'avantage d'un effort long terme, c'est que euh, ben, ça, ça rapporte. Et puis, il y a le « earned marketing ». Alors, on pourrait dire, c'est très difficile à traduire, on pourrait dire « le marketing qu'on mérite ». C'est pas mal, ça, le marketing qu'on mérite. C'est-à-dire celui, si j'appelle ça « vendre avec les gens ». C'est celui où on va faire ce qu'on appelle du contenu généré par l'utilisateur, celui où on va travailler en co-création. Bon, on va travailler avec des influenceurs, toujours pareil, en co-création. Si vous payez l'influenceur, c'est du paid marketing, c'est de la pub, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à créer un bouche à oreille, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des gens qui parlent à des gens, qui parlent à des gens, qui parlent à des gens, qui achètent. Et c'est tout ça, le marketing du bouche à oreille, c'est très simple. C'est la même chose que bouche à oreille, des gens qui parlent à des gens, qui parlent à des gens, mais avec un marketeur au milieu, rien de plus compliqué.